Le calendrier de l'Avent 2016 de Totti Pais. Jour 17 Les sept nains partent visiter la Laponie et rencontrer ainsi le Père Noël. Lors de leur conversation avec lui, Prof demande au Père Noël Père Noël, y a-t-il des femmes en Laponie Oui, bien sûr et y a-t-il des femmes naines Des femmes naines Oui, mais très peu. Alors y a-t-il des femmes naines et noires Comment Des femmes naines et noires, tu dis Euh, non, pas en Laponie. Pff, tu vois, Simplet, je t'avais dit qu'il n'y en avait pas. T'as niqué un pingouin.